promise chose du même si ça fait bien deux mois et demi facile euh, au moment où je vous fais cette vidéo euh, que j'ai pu le jeu et ouais je m'en suis séparé assez vite après l'avoir terminé euh, je cache pas parce que ça a été quand même une une vraie déception euh, ce jeu que ce soit au niveau du gameplay de l'histoire enfin voilà ça m'a pas passionné euh, c'est dommage parce que le, le titre avait vraiment un vrai potentiel euh, C'est un jeu que personnellement j'attendais au vu des des trailers Et j'en ressors déçu Donc salut à tous c'est Yoshi pour Yoshi's Early TV et oldiesrising.com. On se retrouve aujourd'hui avec Thief si je le prononce bien, <rire> euh, un jeu d'infiltration euh, sorti euh, sur PS4, sur PS3, sur Xbox One, sur Xbox 360, sur PC, euh, et il est sorti le 25 février, donc ça commence à faire une paye, et à mon avis, euh, d'ici là que je vous poste la vidéo, euh, là je vous dis ça, on est au mois de mai déjà, donc <rire> à mon avis ça fera un, un bail, euh, un bail quoi. Voilà, donc c'est développé euh, par Eidos Montréal, à qui on devait notamment euh, le fameux Deus Ex, euh, et édité bien entendu par Square Enix, hein, qui édite la plupart des, des jeux Eidos Montréal et Crystal Dynamics, et euh, j'en passe. Donc voilà, SIF, euh, qu'est-ce que c'est bah, C'est tout simplement euh, le reboot de la franchise du même nom, euh, qui se déroulait euh, dans un univers un peu dark fantasy, euh, voilà, si c'est un des pionniers euh, de l'infiltration, en tout cas sur PC, euh, je sais pas trop, il euh, y a eu 3 ou 4 épisodes visiblement, euh, j'ai pas connu euh, la série auparavant, en tout cas avant ce reboot, j'aurais bien été euh, curieux de voir à quoi ça ressemble, mais d'ailleurs... Il je crois euh, de mémoire qu'il y aura un épisode euh, sur la première Xbox euh, de dispo donc à l'occasion pourquoi pas euh, voir un petit peu ce que ça pouvait donner euh... mais là en tout cas voilà ce SIF là euh, ce SIF 2014 en développement quand même depuis 2008 euh, était prévu comme étant un SIF 4 et puis au final euh, il a été baptisé en tant que reboot et voilà il a eu un développement assez catastrophique assez chaotique et euh, bah en résulte voilà le, le résultat qu'on a eu devant nous aujourd'hui en tout cas ce résultat qui m'a euh, relativement déçu donc comme vous le voyez là euh, sous, sous vos yeux on est en voix off euh, on est en voix off, et je vous fais cette voix off euh, après avoir terminé le jeu, mais euh, plus de deux mois après, donc je vais essayer de me souvenir à peu près de tout, tout ce qui m'a passé un petit peu par la tête à l'époque, euh, et je vais essayer de vous faire un montage à peu près correct euh, pour vous donner une, un aperçu... Euh global du titre toi, on va dire on donc comme vous le voyez là sous moins. vos yeux bah ça se passe <rire> tout simplement dans l'époque victorienne l'époque euh, victorienne façon. je me suis renseigné quand même sur le sujet euh, c'est une époque entre 1837 et 1901 aux États-Unis sous le règne en fait tout simplement de la reine Victoria euh, l'esthétisme est super beau c'est entre euh, début d'époque moderne et fin euh, ouais fin Enfin, euh, ouais, révolution, euh, tout ça, quoi. Euh, et c'est assez bien foutu, c'est assez joli. On s'y croirait, très sincèrement, au niveau de, de, de l'ambiance. C'est relativement bien rendu. Au niveau de l'histoire, donc, on incarne Garrett, euh, qui est un, un maître voleur plutôt habile. Euh, et ses capacités, en fait, sont, sont améliorables. On va pouvoir upgrader son équipement, ça j'y reviendrai après. Euh, bah, dans le but, en fait, de, de voler les riches, tout simplement. Alors Garrett, euh, dans, au cœur de, de ce sif, euh, rentre chez lui en fait après une, une longue absence où il n'était pas pas présent euh, dans les lieux où, du jeu et il arrive en fait dans la cité donc la cité c'est ce que vous voyez là euh, c'est une ville en fait radagée entre autres par euh, bah, par la peste euh, menacée en fait par euh, par un dictateur qui s'appelle le baron, qui se fait appeler le baron, euh, qui dirige totalement la ville, qui euh, pratique la corruption sur les forces de l'ordre, notamment. Euh, et Gareth en fait, va se rendre compte, bah, tout simplement voilà. les riches euh, sont de plus en plus riches, et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Vous voyez un petit peu l'analogie avec euh, l'époque euh, à laquelle on vit aujourd'hui. Donc, de tout ça, dans... dès le début du jeu, en fait, il va retrouver son, son ancienne apprenti, qui s'appelle Erin, qui est une jeune femme, et il travaille en fait, tous les deux... Euh pour un commanditaire on va dire qui s'appelle basso euh, qu'on pourra revoir euh, plus tard dans le jeu qui nous propose euh, toute une multitude de, de quêtes annexes euh, il leur propose des contrats et en fait en chemin en, redis en rediscutant en fait avec sa son ancienne disciple euh, gareth va lui va lui voler en fait sa griffe euh, puisqu'Erin en fait elle elle, elle, elle s'en sert pour tuer alors que Gareth, voilà lui il est vraiment pour euh, il prône la non-violence un, un, pas un violeur c'est un voleur pardon euh, et voilà comme tout bon voleur qui se respecte en tout cas son credo c'est de ne pas tuer mais simplement euh, voler voilà c'est pas un criminel c'est juste un voleur euh, donc en fait ils arrivent euh, tout simplement à l'emplacement où, où a lieu leur, leur, leur mission qui est au manoir en fait du baron euh, du baron North Crest. euh et sur place en fait ils vont assister euh, en se cachant à un rituel un, un rituel un peu chelou euh, un truc très voilà très il y a un peu de mysticisme de magie c'est pas non plus hyper réaliste il hein, y a un peu de, de folie hein, quelque part dans dans le scénario et la direction artistique un petit peu de de ce sif et Gareth, en fait, va flipper et va vouloir se barrer, mais Erin, en fait, elle va tomber en plein dans le dans le centre du rituel, euh, dans un espèce de flot d'énergie euh, euh, blanche, en fait, d'énergie lumineuse. Et Gareth également, et en fait, il va s'évanouir, tout simplement. Donc ça va couper net, grosso modo, euh, dès le début, de toute façon, le jeu spoil, hein, à mort, donc euh, voilà. Euh, là, c'est vraiment le tout début du jeu. Et euh, le jeu va, en fait, se passer un an après... Après le réveil de Garrett, euh, et je vous en dis pas plus en tout cas pour le, la trame du scénario. Le scénario est pas trop mal, euh, mais bon, j'ai pas été non plus euh, comme je vous disais euh, au début de, du test hyper euh, hyper soufflé, euh, hyper euh, hyper conquis et hyper impressionné par le scénario. Je trouvais sympa, mais sans plus. Euh, et très sincèrement, j'ai eu quand même pas mal de mal à rentrer dedans. Euh, C'était chaud. Hein, pour être tout à fait euh, tout à fait honnête avec vous donc comme je vous disais ouais euh, le, le jeu a un développement assez long et, et chaotique et voilà c'est quelque part le, le jeu typique euh, typique multiplateforme en fait hein. euh, vous vous rendrez compte très euh, très très rapidement au cours du jeu le jeu est peu optimisé enfin euh, pas très bien optimisé en tout cas euh, hyper mal découpé euh, notamment dans son dans son architecture euh, au niveau de la cité de ses temps de chargement enfin c'est vraiment un des gros gros défauts du jeu euh, un défaut qui gonfle euh, très sincèrement donc, euh, comme je vous parlais de la cité, justement, bah là on s'y trouve. Euh, la cité, en fait, c'est le hub central du jeu, quelque part, c'est une sorte de monde ouvert, euh, avec quand même à l'intérieur des temps de chargement, donc on peut pas dire que c'est vraiment ouvert, mais voilà, c'est le hub, c'est le point central du jeu, euh, elle est relativement bien réalisée très obscure, un peu crasseuse, euh, vraiment une bonne ambiance assez sympa. Avec beaucoup de passages secrets, euh, de cachettes euh, pour trouver vraiment tous les trésors, notamment dans les quêtes annexes. Des moments, il faudra quand même se creuser la tête puisque euh, l'architecture c'est aussi bien en haut, euh, enfin la verticale. Euh, Enfin en haut ou qu'en bas quoi si vous voulez, donc euh, par un moment pour euh, atteindre certains points, euh, il va falloir quand même se creuser la tête et bien analyser votre environnement, ce qui donne un petit peu de, voilà, de challenge au jeu au niveau de, des trésors à trouver. Et ça, ça c est, c est, malheureusement ça se retrouve un peu trop euh, uniquement dans les, dans les quêtes annexes et c'est ça qui est un peu dommage donc on voit quand même pas mal de vie notamment la vie des gardes euh, on y côtoie la misère hein, et la maladie, la famine on le voit assez régulièrement dans, dans le jeu et donc voilà cette ville euh, malgré tout cette cité regorge quand même de, de trésors et c'est le point de départ si vous voulez des, des missions principales et des, et des quêtes annexes euh, quêtes annexes qui sont vraiment euh, nombreuses je vous fais un petit topo vite fait euh, sur le beffroi euh, ce qu'on appelle le beffroi en fait c'est la... C'est la cachette de, de Garrett, c'est sa planque, hein, quelque part, où il range tous ses trésors. Rien à signer de particulier là-dessus, euh, vous y revenez, euh, voilà, à chaque, euh, à chaque fin de mission principale, si mes souvenirs sont bons. Côté technique, euh, c'est là que le jeu, voilà... Euh n'a pas une optimisation de, de folie, c'est dommage parce qu'au niveau de la réalisation, ça tient à peu près la route malgré le multiplateforme. Bon, on est sur PS4, mais c'est pas non plus euh, hyper impressionnant. C'est, euh, ça reste correct, mais sans plus. Euh, par contre, voilà, durant les cinématiques, on a quand même quelques chutes de framerate. Euh, ça, pareil, on le voit assez régulièrement dès le début du jeu. En tout cas, pour la pour la version euh, pour la version PS4 je parle pour la version PS4, et comme je vous disais, le jeu, et ça je vais vous le montrer, euh, il est hyper mal découpé, euh, en tout un tas de petits secteurs, avec des mini-chargements constants entre, euh, entre deux points, c'est-à-dire euh, la traversée d'une fenêtre, en fait hein, euh, d'un point à l'autre, ça c'est horrible, dans la cité, euh, franchement si vous vous planter de chemin c'est juste horrible de, de voir se retaper un, un, un temps de chargement euh, à chaque fois c'est horrible d'autant plus que la map est pas super bien faite ça j'y reviendrai euh, donc du coup voilà se tromper de chemin ça occasionne quand même des temps de chargement et vraiment euh, question immersion on a fait vite c'est vraiment de la perte de temps de la prise de tête et franchement pff, voilà ça donne pas envie euh, d'explorer euh, la cité il faut bien le reconnaître au niveau du gameplay, désolé, je suis un petit peu euh, malade, je renifle. Euh, bah Gareth a tout simplement la, la panoplie pardon, euh, du parfait voleur, même si les mouvements sont quand même relativement euh, limités. Euh, ils peut bien, bien entendu grimper euh, sur toutes ces, ces petites caisses que vous allez voir, se planquer, se mettre euh, accroupi, euh, faire une petite glissade euh, hyper rapide, qui est un peu un poil abusé, je trouve. Euh, qui permet voilà, de filer vraiment... Euh, comme une ombre en furtivité sur une petite distance entre deux points d'ombre euh, qu'est ce qu'il peut faire il peut euh, notamment se glisser dans des conduits euh, d'aération après en fait avoir dévissé les boulons euh, suite à l'achat d'une clé anglaise euh, pff, pas hyper utile euh, ça aide dans les chemins annexes du jeu j'y reviendrai mais c'est vrai que moi j'ai acheté cette clé anglaise là à toute toute, toute fin du jeu quoi vraiment euh, truc qui s'est fait vraiment sur la fin il peut crocheter des serrures, ça c'est hyper utile Euh... Donc voilà, ça se fait avec un. En fait, avec les deux joysticks, en maintenant, je crois, euh, la touche R ou L, je sais plus, enfin vous reverrez sur la, sur la vidéo. En fait, vous allez trouver les points de crochetage. Euh, donc selon les serrures, il y en a 3, voire 5, où vous allez crocheter justement ces serrures avec les points de crochetage pour ouvrir des coffres, euh, des coffres refermant des trésors, mais également euh, des fois des, des portes euh, sur des zones secrètes. Donc on peut crocheter comme ça normalement, ou alors euh, directement avec. Euh, l'instinct, euh, ce qui rend plus facile le, le crochage et plus rapide. Euh, je l'ai fait de temps en temps, voilà, ça, ça donne une, une autre alternative. Voilà. Donc au niveau du gameplay, quelque part ça rappelle un peu euh, sexes. Et bah malheureusement moi j'ai eu quand même pas mal de mal avec des sex euh, Je sais pas j'ai pas euh, apprécié le jeu à sa juste valeur Je l'ai même pas terminé euh, J'ai pas été hyper loin j'ai dû faire 2-3 heures de jeu et je sais pas j'ai eu du mal à accrocher des Ex, euh, Alors que c'est un putain de jeu il paraît euh, Je sais pas j'ai eu, eu du mal Faudra que je m'y remette euh, Et je reverrai ça euh, à l'avenir Et possible que je le retermine Bon c'est vrai que j'ai pas accroché c'est une des rares fois euh, Visiblement ce serait un sous Dishonored ce cifre, euh, j'ai pas eu l'occasion de faire Dishonored qui a été encensé par la critique et par les joueurs. Euh... Et dans ce cifre, il est possible euh, de finir le jeu sans tuer personne ni assommer quelqu'un. Ça se révèle quand même malgré tout hyper difficile. Euh... Donc tuer personne, c'est possible, puisque moi je crois que je l'ai fait, mais assommer quelqu'un, c'est juste... Euh juste impossible de, de ne pas assommer quelqu'un euh, franchement pour assommer quelqu'un euh, ne pas assommer quelqu'un il faut être balèze parce que malheureusement entre deux points de couverture vous ferez forcément repérer à un moment donné euh, et vous aurez un recours assez inévitable au combat euh, et là oh oh oh oh oh, le corps à corps Putain de merde. Euh, le corps à corps, euh, Gareth est hyper mauvais. On voit que c'est pas du tout un expert. Euh, il est lent, ça se joue en fait avec euh, L1 et R1. Euh, si, je, si je me souviens bien, il y a une des touches qui va vous servir à, à faire un petit saut de recul ou sur le côté. Et une à parer et à taper. Donc jusqu'à assommer en fait vos, vos victimes. Bon, si vous êtes euh, contre 2-3 gars, euh, inutile de vous dire que c'est la mort assurée. Euh, voilà, Gareth c'est un voleur, c'est pas un... C'est pas un combattant tout simplement donc les combats euh, autant les éviter le plus régulièrement possible euh, puis voilà c'est un peu comme ça aussi que se, se fait le trip du jeu quelque part c'est d'éviter les combats et de la jouer infiltration comme le comme le gameplay nous le permet parce que c'est vrai que quand même le gameplay est basé sur l'infiltration et il est à peu près réussi à ce niveau là même s'il y a des s'il des problèmes donc en tant que voleur comme je vous disais, on peut voler tout un tas de trésors euh, dans des baraques, dans des dans des pièces, mais également euh, sur les gardes ou sur les passants. Donc sur les gardes c'est vachement bien parce que voilà, vous êtes derrière leur dos accroupi, vous avez un certain stress au cul quand vous êtes dans une, euh, une zone lumineuse. Donc ça c'est bien rendu, il y a, y a quand même un vrai stress, quelque chose qui. Qui passe plutôt pas mal j'ai trouvé c'était vraiment intéressant de faire ces vols voilà et tous les butins bah voilà ne servent pas à rien hein, bien entendu ils vont servir à upgrader en fait l'équipement euh, de Garrett. Alors de mémoire au niveau de l'équipement vous avez notamment de l'huile euh, pour sa combinaison en cuir Parce que garrette est habillé tout en cuir en fait euh, ça vous aide en fait à faire un peu moins de bruit en vous déplaçant euh, je crois que vous pouvez acheter aussi des tissus de couleur plus sombre Pour améliorer votre euh, furtivité euh, Améliorer votre armure pour être un peu plus résistant aux attaques de vos adversaires euh, Et acheter bah, voilà, tout un tas de consommables Que sont euh, des flèches grappins Qui vont permettre justement voilà de tirer euh, et, et d'avoir un grappin Pour, euh, bah, pour grimper tout simplement Je ne vais pas vous dire autre chose Des flèches à eau euh, Assez utiles, assez intelligentes J'ai ai bien aimé pour justement euh, éteindre toutes les sources lumineuses normal souvent les brasiers ou les lampes torches des gardes donc ça c'est bien foutu c'est assez sympa euh, et également euh, des flèches étouffantes qui vont vous permettre d'étouffer vos ennemis et pouvoir les contourner plus facilement ou de les abattre dans le dos voilà en les ayant distraits vous avez l'achat du pavot notamment pour la concentration et puis je crois euh, euh, je sais plus comment s'appelle ouais de la nourriture pour pouvoir regagner votre euh, remplir votre jauge d'énergie des projectiles diverses, euh, notamment comme, euh, comme des bouteilles cassées euh, que vous jetez un peu dans le décor pour attirer l'attention des gardes, avec le bruit, donc voilà, donc c'est pas mal au niveau de, de l'inventaire, une nouvelle fois, euh, dans un mode de difficulté normal, puisque je précise, j'ai fait le jeu en normal, il euh, n'y a pas une utilité euh, phénoménale de tout ça, J'en suis... Euh, pour ainsi dire quasiment jamais servi et seule chose que j'ai racheté je crois c'était euh, euh, des flèches ou autres mais bon voilà euh, augmenter et upgrader la combinaison de garrette tout ça je l'ai pas fait parce que je n'ai pas trouvé ça hyper euh, hyper utile donc voilà moi j'ai pas fait le voilà le jeu euh, dans sa dans sa difficulté la plus la plus élevée apparemment c'est là dont on tirerait toute la quintessence je ne peux pas vous répondre euh, je pense qu'on devrait pouvoir jouer comme on, comme on a envie euh, et prendre du plaisir moi j'ai pris quand même un peu de plaisir malgré tout dans, dans le jeu au niveau de la map euh, là par contre voilà l'exploration de la cité une nouvelle fois c'est un point faible du jeu c'est l'utilisation de la moi de la map par la, la map pour chercher les points d'intérêt euh, la map c'est juste euh, horrible euh, alors je dois être con euh, mais aujourd'hui encore et voilà où je vous en parle j'ai toujours pas compris euh, la manière dont, dont on réussissait à la lire euh, c'est une map moi qui fait tout sauf m'aider. Elle m'a embrouillé plutôt qu'autre chose euh, et c'était la première fois dans un jeu vidéo que j'arrivais, j'avais du mal en fait à piger la map. J'ai pas compris. Euh, franchement, euh, la map c'est à revoir euh, sur Sif. J'ai franchement pas compris comment elle fonctionnait avec les les différentes les différentes hauteurs etc. Euh, pas évident, pas évident à s'en sortir. Donc euh, vraiment un point faible aussi et qui encourage pas à à explorer si vous voulez la la cité. Voilà. Euh, au niveau des missions. Le gros le, le gros morceau du jeu, hein, quête principale. Euh, de mémoire, il y en a 12, 13. Je suis plus sûr de ce que je de ce que je vous avance. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a plusieurs façons euh, et plusieurs chemins de les faire. Euh, pour les faire, pardon. Donc, c'est pas linéaire. Oh, bon et euh, bon. les chemins euh, ah bah, oh donnent ça. vraiment une d'autres possibilités de gameplay. Donc, c'est relativement sympa à ce niveau-là. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je vous mettrai malheureusement pas de, de mission principale là pour pas vous spoiler. Parce que bah parce que malheureusement, j'ai toutes fini au moment où je vous avais fait euh, la capture. Mais voilà. Euh, les missions principales sont plutôt pas mal. Il doit y avoir une... Euh, une douzaine, si je dis pas de bêtises, euh, plus des missions annexes euh, qui sont par contre là très nombreuses c'est tous les contrats en fait de de Basso, notamment il y en a presque une vingtaine récupérer euh, des objets euh, un peu partout dans la cité euh, etc. donc dans ces missions il y avait pas mal de choses euh, différentes de l'exploration euh, des énigmes parce que voilà euh, par rapport en fait au au scénario euh, sans vouloir trop vous spoiler, euh, il va se passer un truc par rapport à Erin, je vous en dis pas plus, par rapport au destin d'Erin. Et donc ça a poussé Garrett en fait, à explorer euh, la cité Justement à travers de ses missions principales Donc les énigmes sont pas super passionnantes euh, Les seules missions pour moi euh, vraiment très très intéressantes euh, À un moment il y a une mission dans une maison close euh, Qui sont qui est vraiment bien rendue avec des, <rire> des scènes de cul bien salaces euh, Bien chelou Enfin voilà une ambiance vraiment extra euh, super bien rendue euh, Très fidèle en fait à une espèce d'ambiance un peu glauque qu'on pourrait avoir dans ce genre endroit euh, à cette époque là c'est assez bien rendu assez fidèle euh, et voilà vous en aurez un peu plein les yeux c'est sympa à voir et, et je trouve qu'on s'y croirait en tout cas dans cette ambiance il euh, ya également le vol de la banque euh, excellente mission avec l'attaque de coffre fort et tout super bien foutu euh, malheureusement bah <rire> l'attaque de la banque c'est euh, une mission en DLC euh, qu'ils auraient vraiment dû inclure dans une euh, dans les missions principales parce que voilà euh, inclure cette mission là en dlc moi je l'avais eu la dlc en fait euh, en réservant le jeu ou en prenant un collector je crois si je dis pas de bêtises euh, dommage de l'avoir inclus en dlc franchement c'est une des meilleures missions euh, et de loin et pour moi la mission la plus réussie l'une des plus réussies c'est la mission en fait vous allez explorer un un asile ou un hôpital, je ne sais plus exactement ce que c'est, avec des espèces de créatures cheloues que vous allez rencontrer, euh, qui font vraiment flipper la première fois que vous les rencontrez. Euh, pour le coup, euh, niveau infiltration, il faut vraiment la jouer infiltration, parce que si elle vous attrape, euh, elle vous défonce direct. Donc il y a beaucoup de tension sur ce passage-là. Et c'est assez bien rendu, ambiance sonore au rendez-vous, euh, gameplay qui, qui sert vraiment euh, l'environnement, super. Franchement, j'ai ai vraiment aimé, malgré que, globalement, pour le jeu, l'infiltration en, en vue subjective, ça reste quand même spécial. Hein. Euh... Ouais, c'est spécial, en fait, ça se gère avec euh, des hommes d'ombre et de et de lumière. À certains moments, sur votre euh, sur votre radar, vous allez vous rendre compte si vous êtes en lumière ou en ombre. Euh... Voilà, euh, un gars peut être à 2 mètres de vous euh, dans l'ombre. Euh, euh, même si vous êtes dans l'ombre, voilà, il est à 2 mètres de vous, vous êtes pas vu, quoi. Bon, heureusement, c'est le jeu qui est permissif. Si on avait une intelligence artificielle euh, hyper... Euh, hyper punitive, euh, il nous verrait forcément, il pourrait faire les développeurs, mais bon, le plus dur c'est de trouver le juste juste milieu, mais là c'est vrai bon voilà. Le jeu nous permet ça, il faut l'accepter malheureusement. Vous pouvez être à 2 mètres d'un garde totalement dans l'ombre et vous repérera pas. Également passer à toute vitesse en plein jour, enfin en plein jour, en pleine lumière devant un garde, mais si vous le faites suffisamment rapidement et, euh, et qu'il vous repère de suffisamment loin, euh, qui vous voit courir par exemple et que vous êtes à 5 mètres, euh, 5-6 mètres de lui. Euh, bah, il va juste dire euh, ouais, ouais j'ai vu quelqu'un etc et puis il viendra pas vous rechercher quoi donc ça au niveau euh, de l'infiltration bah c'est moyen ça casse un petit peu le truc ça rend un peu chiant du coup et c'est dommage pour euh, peut, pour peut, un jeu d'infiltration voilà donc bon je vais pas me m'attarder euh, plus longtemps que ça au niveau de, de tout ce qui est ost bande son euh, l'audio est correct mais sans plus avec comme d'habitude un mixage complètement à l'ouest, c'est-à-dire que vous n'allez jamais rien entendre au personnages quand euh, dans, vous êtes dans les dialogues, et vous allez mettre le son à fond, et dès qu'il va y avoir une phase, euh, ça va gueuler et hurler euh, dans votre télé, ça va être horrible. Donc voilà, ça vraiment, euh, pff, le mixage audio, il faut vraiment, vraiment faire quelque chose, faire des efforts euh, dans les jeux, et peu sont le nombre de jeux euh, à avoir un mixage audio correct, et encore une fois, euh, bah pour ceci, ce sif, ce n'est pas en rendez-vous. Euh, L'AVF est relativement correct en ce qui concerne la voix de Garrett euh, et de Basso. Après voilà les persos euh, euh, Les persos secondaires notamment les gardes, lambda sont tout à fait pourris. Euh, avec un côté euh, un peu débilos au niveau de leur voix. Euh, donc bon voilà, pas terrible, surtout quand on voit leur intelligence artificielle à certains moments. Ça les rend euh, d'autant plus cons. Au niveau de, de l'OST, euh, Assez discrète, musique d'ambiance, euh, ça fait le boulot, euh, franchement euh, ça colle à peu près à l'univers, ça colle à peu près bien. Et comme je vous dis dans la cité, on s'y croit, euh, c'est relativement bien foutu à ce niveau là. Donc euh, j'ai plutôt, euh, plutôt bien aimé. Grosso modo, euh, vous en avez pour une quinzaine d'heures minimum si vous faites la quête principale pour le jeu, ce qui est relativement correct. Euh, vous pouvez mettre beaucoup plus si vous faites toutes les missions annexes et là au niveau des missions annexes il y en a euh, ils se sont pas foutus de notre gueule c'est vrai qu'il y, y a du contenu après bon voilà ils sont quand même relativement répétitifs. moi je vous conseille plus hein, vraiment c'est de faire l'attaque de la banque euh, notamment euh, qui est en dlc malheureusement euh, voilà donc c'est un jeu vraiment défoncé par la presse c'est fait défoncer partout. Hein. Euh, les notes sont assez variables, les avis euh, partagés. Mais euh, ce qui prédomine quand même, c'est que le jeu est un, un ratage. Euh, mais voilà. Pour autant, le, le jeu n'est pas une purge. Euh, je l'ai fini et j'ai passé quand même quelques bons moments donc c'est pas une purge pour, le... pour autant, je vous invite quand même à, à l'essayer et à vous faire votre propre idée si vous pouvez l'avoir en occasion, euh, parce qu'en occasion il vaudra forcément le coup euh, voilà, c'est un reboot moyen euh... enfin moi je le considère je, je, je le considère même pas en tant que reboot parce que j'ai pas connu les épisodes précédents, c'est juste un jeu moyen, euh, visiblement un reboot décevant pour les fans de la série, moi n'ayant pas les faits, les, les autres si, je peux pas vous Répondre. Hop là, je perds mon casque, pardon. Euh, je peux pas vous répondre n'ayant pas fait les autres SIF, mais bon voilà, c'est surtout dommage de voir qu'un triple A avec autant d'années de développement euh, se gaufre de, de la sorte sur des trucs aussi importants que sont euh, le gameplay et l'immersion quand il s'agit d'un d'un jeu d'infiltration en vue subjective voilà bah écoutez c'était mon petit avis euh, sur la question sur ce sif j'espère que vous aurez fait un montage à peu près correct que vous puissiez avoir une idée euh, propre du jeu qui sera à peu près en relation avec ce que je vous dirai euh, n'hésitez pas à partager votre avis sur ce sif euh, qui est pas si mauvais que ça à mon sens qui a été un peu abusé au niveau de au niveau des critiques euh, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à la prochaine Tchuss.